Tout le monde a 24 heures dans sa journée. L'une des actions que vous pouvez faire pour ne pas dilapider votre ressource la plus précieuse, le temps qui passe, c'est contrôler son temps d'action, de toutes ses actions. Pour cela, je vous propose une solution facile à réaliser, la synchronisation. Vous pourriez utiliser la synchronisation de tous vos appareils numériques pour contrôler votre temps de travail. Je suis Emmanuel Trégaro et je coach, j'accompagne les entrepreneurs sur l'utilisation des outils numériques dans leur quotidien professionnel. Avez-vous déjà entendu parler de la synchronisation Savez-vous ce que c'est Je veux parler de la synchronisation entre les appareils en termes informatiques. Dans ce cas de figure, c'est l'action de coordonner plusieurs opérations entre elles en fonction du temps. La synchronisation de fichiers a comme objectif de s'assurer que deux endroits ou plus contiennent exactement la même information. Ainsi, vous ajoutez, vous supprimez ou modifiez des données sur un fichier depuis un ordinateur et tous ces ajouts, suppressions et modifications seront directement transmis sur votre tablette ou encore le smartphone de manière automatique. On doit donc retrouver les mêmes informations aux deux endroits en même temps. Voici un exemple pour vous permettre de comprendre comment gagner sur votre travail avec la synchronisation. Imaginez que vous êtes commercial, vous êtes coiffeuse à domicile ou vous êtes agent immobilier. Vous avez eu votre client au téléphone et il vous a donné rendez-vous sur son lieu de travail. Vous connaissez l'adresse, vous l'avez renseignée sur votre agenda directement dans votre ordinateur par exemple, puis vous arrivez dans votre voiture pour partir à ce fameux rendez-vous, votre téléphone a automatiquement été synchronisé puisqu'elle a été programmée à l'origine pour le faire. Vous pouvez partir directement à votre rendez-vous l'esprit tranquille, vous n'avez pas besoin de renseigner l'agenda de votre téléphone une deuxième fois puisque celui-ci était synchronisé avec votre ordinateur et que vous avez fait le travail à l'avance lors de la prise de rendez-vous. De plus, votre téléphone vous précise même à quelle heure partir si vous êtes connecté à une appli de gps compatible. Vous savez que votre temps est compté en tant que solo entrepreneur et pour éviter de le dilapider, utilisez cette technique pour gagner un temps précieux. Si vous avez des difficultés pour faire l'opération, contactez-moi, je peux vous aider. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez-la autour de vous. Vous trouverez également en dessous une liste de liens qui pourraient vous intéresser. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.